Ok. Normalement ça devrait bien se passer. Hein. Oula. Quoi Mais c'est quoi comme tu as Tu qu ce que Mais qu'est-ce que c'est comme tu as One-shot comme ça Et pourquoi il y a eu quelqu'un qui a crié Ah mais peut-être que c'est un... Ghostface Non Non. Faut que je fasse gaffe là. J'espère que c'est Myers. C'est pas Myers. Ça. Parce que sinon, on en a entendu. Euh, à moins qu'il ait été goulé sur un moteur. C'est possible aussi. Ok. Besoin de soins Ok. T'inquiète, on est potos Salut, Evil Wizard. Chasseuse avec la donne. Ah Ah possible mais je l'ai pas entendu chanter ni le renard ni la belette ok oh ok c'est pas du one shot ou alors c'est du M1 là faut faire le moteur au milieu là Ah du fléau ça. Ok. Ah bah ben, ça fait grave plaisir. Oh mais quelle discrétion mon gars. Ah Il a réparateur OK. Je l'ai pas entendu casser le je sais pas pour vous mais j'ai pas l'impression d'avoir entendu euh... casser euh, son sa palette. Hmm. Oh oh Oh oh Que je emmené loin, là-bas Ouais, c'est bien, ils font du boulot, là. Le tueur, c'est celui qu'on appelle le fléau. Le fléau est un tueur qui est basé sur des expérimentations. Et euh, il s'injecte un genre de sérum dégueulasse. Ce sérum en question fait que lorsqu'il rencontre dans son déplacement rapide... <rire> voilà <rire> Un obstacle, il peut rebondir dessus. Gros move de la part de, du joueur français Ça fait plaisir. Et une invitation. Double plaisir. Ben voilà Au moins, je l'ai aidé à gagner quelques... Quelques secondes dans la chase. En espérant qu'il ne me vienne pas dessus. Parce qu'il y a des chances de se produire. On verra, on verra bien. Oh non, mais elle a été décrochée dessous de sous ses yeux. Mais pourquoi il fait ça Evil Within, merci beaucoup pour les 5 subs offerts. Merci infiniment. Est-ce qu'on peut faire une pluie, s'il vous plaît De tout nu. Alors ça doit être bizarre. Hein. Si la VOD passe sur YouTube, ça doit être super bizarre. Si vous avez reçu un sub de la part de Evil Wizard, c'est hyper important de remercier la personne grâce à laquelle vous avez un sub, c'est hyper important parce que c'est aussi euh, grâce à vous si la chaîne, euh, et si je peux continuer mon activité en fait donc juste merci juste merci merci infiniment elle ouais, va pas être content de venir ici hein. oh non il se fait décrocher sous les yeux j'ai mis Bien tenté. Ça fait grave plaisir. Il va casser l'autre moteur. Du coup, je vais emmener à l'opposé. Ça fait grave plaisir. De trop loin! Aïe aïe aïe! Aïe aïe! Oh. oh! non! Il a perdu son! Son Oed! Ça fait tellement plaisir! Merci Evel pour euh, Wojo, Narvi, Silent, Nelo et Anthropie! Jack Anthropie! Merci infiniment Evel! Salut, gros studio. Oh non, non Fais pas ça Fais pas ça Mais non, monsieur le camping Ne fais pas ça T'auras un survivant dans le déshonneur Là, la porte va être ouverte Oh Il a perdu tous ses totems, mon gars Regarde, un survivant dans le... Aïe, aïe, aïe Aïe aïe aïe Ouais ouais ouais Ah tu sais quoi je vais essayer de. Je sais pas si c'est une bonne idée hein Ah de toute façon il va rester là-bas campé hein Ouais d'accord Ah euh, Gardien de sang, gardien de sang, gardien de sang Ah ah, ah. C'est suffisant ou pas non pas Oh l'a été décroché direct, mais j'aimerais bien aider là. Il y a raison de parler ah je vais lui sauver la vie. Hein. Même si je vais mourir de décès. Peu me chaud Non. Non, non, non, non, non. Oh Elle avait une seringue et tout. Inquiète, okay, attends, laisse-moi te... Laisse-moi te laisser me soigner. Est-ce qu'on peut faire quelque chose C'est chaud, hein On n'abandonne pas Ace Ohana signifie qu'on n'abandonne personne Oh Oh là là... Quel dinguerie, là... Ça sérieux, là Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe aïe je voulais pas faire ça. Ok, oh je suis désolé, hein, ouais voyez ouais ouais ouais ouais là. Et là On va tous mourir, là. On va tous mourir, mais dans l'honneur <rire> Ou alors... Euh, je vais m'en aller. Allez, allez, allez, allez les autres J'attire son attention <rire> On a abandonné personne, c'est tout ce qui compte.